Un jour, un mardi, on faisait des, des mini-reportages sur les métiers des Halles. Et puis bah, j'en ai, euh, ai profité, on était en train de, de la faire viver M. Keo. Et puis ça m'a ça vraiment plu euh, à la Boucherie Chevaline, donc j'ai de, demandé un stage et M. Keo a accepté. Et donc c'est avec plaisir que je reçois un jeune euh, dans cette profession, -là, puisque j'en ai formé déjà euh, 11 en tout.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 Ensuite, on a fait l'étal et euh, on a épluché de la viande. De la viande ouais. Et euh, ensuite, bah, on a ficelé les rôtis, on a ficelé les rôtis voilà. Et voilà. puis, euh, voilà. C'est tout. Et bah, on, a, on a emballé les paquets pour les clients. Voilà. Oui. Ah, ouais. Voilà. J'adore. Ça me plaît beaucoup. Et donc, quelle suite tu vas donner à cette expérience bah, euh, je vais peut-être euh, faire un CAP boucherie si je peux. Je me découvre une nouvelle vocation.